Bonsoir, bonsoir, bonsoir les élus de Yeshua Les filles, les fils du royaume Que le Seigneur soit glorifié Que Jésus Christ soit magnifié, soit adoré dans nos vies, Alléluia et euh, on va pas être long juste un petit partage voilà, pour euh, nous encourager m'encourager, voilà, libérer le, la parole du Seigneur et euh, on bénit le Seigneur pour euh, cette journée qui nous, qu nous prête encore en ce jour pour nos familles qui gardent pour euh, notre santé qui garde on le bénit on bénit le grand roi, frères et sœurs, car bientôt nous serons avec lui dans le ciel, dans le royaume des cieux dans la sainteté, dans la justice. Frère, plus de guerre, plus de maladies, plus de, de, plus de problèmes, plus de, de tracas, plus de. Frère, nous serons dans son royaume pour l'éternité, mes amis. On va festoyer, on va manger, on va l'adorer, on va chanter. Alléluia! Des beaux chants, des beaux chants, des beaux chants. Voilà, qui, qui, voilà pour le glorifier. Voilà, des beaux chants pour le glorifier. Des beaux chants pour euh, l'élever, l'adorer en esprit et en vérité. Alléluia. Et euh, voilà, frères et sœurs, attachons-nous au Seigneur. C'est magnifique, frère. Je vous dis la vérité c'est trop beau euh, d'avoir une espérance. C'est trop beau d'avoir le Seigneur avec soi. Frère, on se convertit pour avoir le Seigneur avec soi. On se convertit pour être, devenir ami de Jésus. Voilà, enfant de Jésus Fils ou fille de Jésus Voilà pourquoi on se convertit frères et sœurs. Alléluia Oh c'est magnifique, oh papa je te bénis Frère je bénis le Seigneur pour l'œuvre qu'il accomplit Je bénis le Seigneur parce qu'il nous a créés Parce qu'il nous aime, oh il nous aime profondément Seigneur Yeshua papa Merci papa pour la purification papa de nos cœurs Merci papa parce que tu laves nos cœurs papa tu nous purifies, Papa, de tout péché, Papa. Tu nous laves, Papa, de toute iniquité, Papa. Tu nous remplis, Papa, de ton amour, Seigneur. Tu nous pardonnes, Papa. On se repent devant ton trône, Papa. Seigneur, au nom de Yeshua, Papa, de tout mal. Seigneur, parce qu'on veut être enlevé. On veut monter au ciel, Papa, dans le royaume des cieux, Papa, dans ta gloire, Papa, au nom de Yeshua, Papa. Voilà pourquoi, Seigneur, on veut, Papa, au oh, Père, prier encore, Papa, persévérer encore, Papa. On refuse, Papa, le péché, on refuse Papa l'iniquité, Papa, au nom de Yeshua. Merci, Papa, pour ta gloire. Merci, Père, pour le feu, Papa, que tu répands. Père de gloire pour aller encore évangéliser, pour parler de toi, Seigneur, mon roi. Oh, pour demeurer dans la sainteté. Demeurez dans la vérité. Demeurez, Papa, dans la sainteté, Papa. Oh, Rai kataba oh, Alléluia. Oh, Seigneur. Merci, Papa, pour l'Église. Merci, Père, pour les élus. Père, merci pour ton royaume, Papa. Ton royaume, Papa, de feu, de gloire. Au nom de Jésus. Au nom de Yeshua papa Merci pour les malades que tu guéris Papa les captifs que tu libères Merci père pour les portes que tu ouvres Merci père pour le chemin que tu as aplani. Merci père pour ta gloire Alléluia Alléluia Alléluia Oh Seigneur tu tu nous ouvres les yeux, Papa. L'on est aveugle. Tu nous ouvres les yeux. Afin qu'on va briller ta gloire. Oh Seigneur, la gloire de ta parole. La splendeur de l'évangile. Seigneur, au nom de Yeshua. Père, toute parole, Papa, de malédiction. Père n'a aucun effet sur nos vies. Père, on le déclare, Seigneur. Là, Papa, l'ennemi se lève contre nos âmes, Seigneur. Nous sommes plus que vainqueurs. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. C'est magnifique, frères et sœurs. Oh Père, merci Papa pour ton amour Merci Père parce que tu es, tu es vivant Seigneur Tu es glorifié Papa Tu es magnifique Papa Alléluia Alléluia Papa, merci Papa pour ton règne Alléluia Donc frères et sœurs Voilà euh, On va prendre un passage rapidement On va prendre un passage rapidement dans Marc 8 Marc 8 euh, Attendez Marc 8 Alors Marc 8 attendez, Je vais prendre le passage Marc 8, 36 Car que servira-t-il à un être humain De gagner le monde S'il perdait son âme Et, euh, et ça c'est un passage Qu'on peut lire à la volée on peut lire euh, comme ça à la volée, mais en vérité, ce passage, il, il nous concerne en fait, nous, chrétiens. Il nous concerne, nous qui sommes convertis, ce n'est pas pour le monde, c'est pour les chrétiens, euh, ce passage. Et euh, on, on peut aussi le trans on peut, il, peut, il peut aussi concerner ben, les païens aussi, hein, qui veulent euh, voilà, voir la gloire du monde, etc., et, et perdent leur âme. Et euh, voilà, ça peut aussi, on peut aussi le, le transposer par, par rapport aussi aux païens. Et En vérité, le plus important pour nous, les enfants du Seigneur, c'est de sauver notre âme. Notre âme est de ce qui est de plus précieux. Est-ce que de est-ce est qui est de plus précieux, c'est notre âme. Et le Seigneur dans sa parole dit que l'âme qui pèche, c'est elle qui mourra, c'est elle qui ira en enfer, c'est elle qui sera jugée. Et le plus important, frères et sœurs, c'est de veiller qu'on puisse veiller sur nos âmes. Quoi que le Seigneur veille sur nous, mais nous devons aussi veiller sur nos âmes. Alléluia. Veiller sur à ce qu'on mette la parole du Seigneur en pratique, qu'on mette son évangile en pratique. Et c'est ce qui est ce que le plus important, c'est que notre, nos âmes soient sauvées. Alléluia! Voyez, que servirait-il à un être humain de gagner le monde s'il perdait son âme? Que servirait-il, que nous servirait-il de, voilà, de, de faire l'œuvre, de faire toutes les œuvres, toutes les œuvres, toutes les œuvres et de perdre son âme parce que ben, notre vie ne serait pas en règle avec la parole du Seigneur, mes amis. Et c'est la chose la plus terrible. Voilà pourquoi le plus important, c'est que nos vies soient en règle avec Jésus. voyez Que ta vie, même si tu, tu ne fais pas d'œuvre, d'œuvre par exemple, une œuvre qui frappe, voilà, une grande œuvre, je sais pas, tu vois, une mission quelconque. Et euh, en fait, le plus important, c'est de sauver son âme, frères et sœurs. Tu vois car on ne peut pas vouloir bâtir l'œuvre du Seigneur Faire l'œuvre du Seigneur Et que nos vies euh, propres soient dans le péché Soit dans le chaos, frères et sœurs Vous comprenez? Parce que c'est vrai qu'on prêche souvent Oui, il faut faire l'œuvre du Seigneur Allez, sortez, allons-y Oui, mais ce n'est pas allons-y n'importe comment Ce n'est pas allons-y avec le péché, mes amis C'est allons-y en étant soi-même sauvés, mes amis Voyez? Parce qu'on peut prêcher aux autres on peut aider les autres On peut faire du bien aux autres Et soi-même, on peut, nous-mêmes, on peut perdre son âme Voilà pourquoi il est important que nous soyons sauvés d'abord Alléluia Avant d'aller sauver les autres Tu comprends Oh c'est terrible frère et soeur Alléluia Tu ne peux pas être dans la convoitise et vouloir aller sauver les autres Tu dois d'abord laisser d'abord le Seigneur te délivrer de la convoitise Vous comprenez Voyez oui, frères et sœurs. Parce que venir à Jésus, ce n'est pas un jeu. Venir à Jésus, ce n'est pas pour faire beau. Ce n'est pas pour faire du spectacle. On vient à Jésus pour être sauvé, frères et sœurs. On ne peut pas prêcher la parole du Seigneur et être soi-même dans le péché. Et être soi-même dans la convoitise. Vous comprenez Il faut que le ciel nous purifie. Il faut que le ciel nous lave. Alléluia. C'est vrai que souvent on dit que, oui... Euh, euh, on est, on, on, voilà, on est sauvés par grâce, etc. Oui, c'est sûr. Mais la parole dit quoi Que Jésus est mort sur la croix pour nous sauver. Voyez Parce que lorsqu'on parle de Jésus, parler de Jésus est, est égal à quoi À la sainteté. Parler de Jésus est égal à quoi Est égal à, à, à, à, comment dire, à, à, à la vie éternelle. Parler de Jésus, en gros, en, quand j'entends parler de Jésus, il faut la sanctification qui va avec mes amis. On ne peut pas parler de Jésus qui n'a pas la sainteté, qui n'a pas la, la, la, la vérité, qui n'a pas la vie de, de sainteté, mes amis. Ce n'est pas possible. Vous comprenez? Alléluia! Waouh! Et plus nous marchons, plus on avance dans notre marche, moi personnellement, je réalise que le plus important, c'est mon âme. Vous Voyez? Ce n'est pas que la foule m'acclame, ce n'est pas que je puisse faire l'œuvre et que la foule m'acclame, que les gens m'aiment, etc. Mes amis, je préfère que le Seigneur m'acclame, enfin pas m'acclame, hein, que le Seigneur euh, que, que je sois, comment dire, avec le Seigneur plutôt, je dirais. Parce que le Seigneur ne nous acclame pas, il nous encourage, il nous aime. Alléluia. Je préfère que le Seigneur nous encourage, m'encourage, continue mon fils, continue à garder mes commandements, continue à pratiquer ma justice. Je vois tes défauts, je vois que voilà, tu es, es faible. Mais mon fils, je vois que tu cherches à m'obéir. Voilà le message que nous devons recevoir de Jésus. Ces encouragements, ces paroles que nous devons recevoir de Jésus. Alléluia. Waouh. Tu vois mon frère, ma soeur Parce que le jour du jugement, ce n'est pas toi qui vas me sauver. Hein. Le jour du jugement, je serai, nous serons... Enfin, le jour du jugement La parole nous dit que nous passerons devant le, le tribunal de, de Christ Mais ceux qui sont dans le péché Je parlerai plus plutôt dans ce sens-là Ceux qui décident de pratiquer le péché Qui sont dans le péché consciemment Et ils savent que c'est mal Mes amis, eh bien devant le jugement Devant le trône Ils seront seuls Ah oui mes amis il n'y aura pas ton pasteur avec toi, il n'y aura pas ta mère avec toi, il n'y aura pas ton frère avec toi, il n'y aura pas tes... les gens qui t'ont acclamé, les gens qui t'ont soutenu, les gens qui t'ont applaudi, ils ne seront pas là, eux-mêmes feront la queue aussi pour passer au jugement mes amis. Quel jour terrifiant, voilà pourquoi la parole dit quoi, à quoi sert-il un homme de gagner le monde s'il perdait son âme Oh frères et sœurs, waouh, je vous dis ça fait trembler voilà pourquoi nous-mêmes, nous autres, voilà, qui avons reçu, euh, un, un, comment dire, un travail, une mission à faire pour le Seigneur, frère, nous nous faisons attention, on y va petit à petit, voilà, parce qu'il faut foncer, mais en même temps, on va quand même là où le Seigneur veut qu'on aille. On ne fait pas les choses à la à la, à, la, à, la, à la à la volée comme ça. Voilà, quand il dit de faire, on le fait à fond, il n'y a pas de problème. On fonce, on fait le travail à fond sans se retenir. Alléluia. Vous comprenez Mais on ne va pas chercher à faire une œuvre quelconque. Je préfère sauver mon âme. Je préfère être en règle avec la parole du Seigneur. Je préfère me être sauvé, frères et sœurs, qu'aller sauver des milliers. Non, non, non, non, non. Mon âme est plus important que... Enfin, on est tous importants, comprenez. Mais on doit se sauver soi-même. Vous voyez Avant qu'on qu cherche à vouloir sauver les autres. Dans quel état sommes-nous dans quelles conditions on se trouve Vous comprenez Voyez Regardez, je, je prends l'exemple par rapport à, au travail qu'on fait par exemple. Si on voulait demain, après-demain, on, on, on, on aurait pu continuer les programmes que on fait, on, on, de réveil, les programmes, ou des conférences, programmes, on, aura pu, on peut continuer si on veut. Qu'est-ce qu qui nous empêcherait de continuer On pourrait le faire. Mais nous on a préféré d'être attentif à ce que nous dit l'esprit. Ah, qu'est-ce que dit l'esprit frère Il y a un temps où le Seigneur te t'écarte te, te de la foule Je vous dis la vérité Tu sens qu'il faut être avec le Seigneur Il ne faut pas forcément être entouré de, de, de, de, des gens Il faut être dans sa présence Alléluia Allez crier ici, là, faire de, de temps en temps Des petits audios comme ça, des messages comme ça Voyez Mais tu sens que ah, là, ce n'est pas le temps d'être exposé à la foule C'est le temps d'être dans le secret Alléluia Waouh et plus je marche, plus nous marchons, plus nous saisissons ces choses. Plus on réalise que, frère, il faut être attentif et d'abord être en règle avec le Seigneur. Vous comprenez Vous comprenez Car on ne peut pas vouloir sauver le monde, voyez Et soi-même, on n'est pas sauvé. Frère, il faut être attentif à ce que dit l'Esprit. Attentif à ce que veut l'Esprit pour nous. Vous comprenez Et on comprend par là que l'œuvre du Seigneur, ce n'est pas un jeu. On fait l'œuvre du Seigneur, quand il dit de faire, on fait. Donc là, nous autres, on attend, le feu vert, par exemple, pour faire un programme, par exemple. Voyez Il y a un temps, il a dit, il faut faire des programmes tout le temps, tout le temps, pendant de, une année, on a, pendant une année 2019 à 2020, quasiment toute l'année 2019, on a fait programme, ce programme, parce qu'il voulait ça. Voyez Mais là, on attend les directives, on, on attend. Donc, il nous conduit dans les vacations, il nous conduit dans les, les, les, les partages, voyez Et on attend à ce qu'il nous conduise à faire des programmes, par exemple, voyez parce que ce n'est pas un jeu, oui, euh, d'être être avec la, avec la foule, on fait des programmes comme ça, les gens vont nous voir, ils vont voir qu'on prêche, frère, si on veut, on fait ça. Mais qu'est-ce que nous dit le Seigneur Qu'est-ce que dit, te dit Jésus, frère Parce que nous sommes dans une génération où les gens veulent prêcher, en fait, beaucoup veulent prêcher pour être vus, beaucoup veulent prêcher pour être acclamés, frère, pour être sur un piédestal Mais très peu prêchent la parole du Seigneur parce que leur cœur ils, ont, ils ressentent le fardeau de Jésus Ils ressentent les pleurs de Jésus Pour que les âmes soient libérées, mes amis Vous comprenez Alléluia Voyez Voilà pourquoi nos réunions d'église Ne doivent pas être des réunions Où on se fait du bien les uns les autres Chacun doit savoir où le Seigneur l'attend Chacun doit être, comment dire, en règle Avec la parole de Jésus À quoi sert-il de se réunir Tous les samedis, tous les dimanches les mains en l'air et le péché règne dans ta vie, mon ami. À quoi ça sert, mes amis, ça Parce que beaucoup pensent que, que comment dire, que le Seigneur est aveugle. Beaucoup pensent que Jésus ne voit pas leur, leur péché. Vous comprenez Frère, c'est terrible. Vous hein? voyez Donc, le plus important, c'est d'être dans la présence de Jésus. De travailler là où Jésus veut que tu travailles. De faire l'œuvre. Qu'il attend de toi actuellement Qu'est-ce qu'il attend de toi actuellement Alléluia Vous comprenez Et je réalise de plus en plus que ce n'est pas la... En fait, depuis toujours, on a toujours réalisé cela L'homme ne peut rien pour moi L'homme ne peut rien pour toi C'est le Seigneur qui va te sauver C'est le Seigneur qui va revenir nous sauver Donc on doit des comptes à rendre au à... Oh, Seigneur, mes amis Parce que beaucoup de chrétiens... Veulent se sanctifier pour les hommes. Veulent se sanctifier pour, leur, pour leurs églises, pour leurs anciens. Mais très peu veulent se sanctifier pour Jésus. Très peu, en fait, très peu connaissent Jésus. Beaucoup ne connaissent pas Jésus. Voilà pourquoi il y a le péché qui règne dans, dans l'église. Voilà pourquoi il y a le mal qui règne dans l'église. Voilà pourquoi il y a le mensonge qui règne dans l'église. La dissimulation, le péché. Le mal, l'adultère, la pornographie, toutes ces choses, le divorce. Voilà pourquoi l'état de l'église est ainsi. Parce que beaucoup ne connaissent pas le roi Beaucoup ne connaissent pas le machia Frères et sœurs Voyez Frères c'est terrible hein? Le mélange Le mélange Le mélange etc Voilà l'état des chrétiens Beaucoup sont dans le mélange Beaucoup n'aiment pas la vérité Beaucoup n'aiment pas prendre position pour Jésus Ils ne veulent pas Ça ne les intéresse pas Eux ils veulent la terre Eux ils veulent comment dire en fait, ils sont légers. La légèreté règne. Frères et sœurs, c'est terrible. Voyez. Oh Seigneur, il Oh Seigneur. Voyez. Il y a le mélange. Il y a le péché. Je vous dis. Notre chrétienté est affectée par des fléaux. Des fléaux, comme on a partagé sur nos réseaux aujourd'hui. Par des fléaux tragiques. Voyez, Des fléaux frères et sœurs Qui sont tragiques Je vous dis Et, et ça prouve que c'est la fin des temps Je vous dis la vérité Nous devons veiller sur nos âmes On doit regarder On doit s'examiner Regarder si nous sommes dans la foi Si nous sommes dans la vérité frères et sœurs Alléluia Si nous sommes dans la repentance Parce qu'un un chrétien Qui ne se repent plus c'est un chrétien qui est... Qui, en fait, c'est l'égarement. C'est l'égarement, mes amis. Je vous dis la vérité. Je vous dis. Parce que tout le monde peut prêcher la parole aujourd'hui. Tout le monde peut faire l'œuvre du Seigneur aujourd'hui. Tout le monde peut créer des choses, créer... En fait, je vous dis. Mais le plus important, c'est d'être dans la vérité. C'est d'être avec Jésus. Frère, la foule. La foule, frère, c'est un danger terrible. Voilà pourquoi, comme je vous dis tout à l'heure, voilà, de plus en plus que nous marchons Que je marche Je réalise que le plus important c'est d'être avec Jésus C'est pas de faire des programmes où On va prêcher où, voilà, Il va se passer des choses Tout ça Frère, pas le plus... Frère ça, Même le diable peut prêcher la parole aussi hein. Même le diable peut prêcher la Bible Je vous dis Donc en fait en vérité prêcher la Bible Ne veut pas dire que nous sommes avec Jésus Je vous dis la vérité le, le... C'est notre marche Notre vie notre langage, notre comportement, notre humilité, c'est tout ça en fait qui qui, qui en fait c'est les fruits qui vont prouver que nous sommes avec Jésus. C'est les fruits, c'est pas prêcher. Ah oui. Prêcher la frère, le diable prêche aussi la Bible bien comme il faut. Et nous sommes dans une génération où aujourd'hui, tout le monde prêche la Bible. Oh là là là là là là là là. Frère, tout le monde prêche la Bible. Allez voir sur Facebook Allez voir sur euh, YouTube, allez voir sur, sur Instagram, tout le monde prêche la Bible. Allez, même même sur TikTok. Je vous dis, frère, je vous dis la vérité, c'est frère. Si nous on prêchons, on prêche sur les réseaux, hein, c'est que le Seigneur nous le demande. Je vous dis, mais s'il ne si fallait pas être là, frère, on, on, aurait, on aurait tout quitté. Mais c'est le Seigneur lui-même qui veut que nous puissions être sur les réseaux pour proclamer sa parole. Préclamer la croix, préclamer le seul message On n'est pas là pour faire du cirque Ou du théâtre, ou répéter des choses comme des perroquets Frères nous transmettons ce que le Seigneur nous demande De transmettre, sa parole La parole qui délivre les âmes La parole qui sauve les foyers Frères et sœurs, voilà le message mes amis Je vous dis la vérité Et quand on voit des âmes contactées pour être baptisées Comme là dans quelques jours On va baptiser des, des, des jeunes qui sont touchés par la parole On voit par là qu'il faut continuer Vous comprenez parce qu'il y a des âmes que le Seigneur va arracher à travers aussi le message que nous annonçons à travers les réseaux Vous comprenez Alléluia Mais ce n'est pas les réseaux qui doivent te donner un ministère Ce n'est pas les réseaux qui doivent te donner un appel Mon ami, c'est le Seigneur qui donne l'appel à chacun Vous comprenez Et l'appel que tu as reçu, l'appel qu'on a reçu, il se manifeste, ce n'est pas sur les réseaux, c'est dehors C'est facile de prêcher la parole sur les réseaux, c'est facile tout le monde peut faire ça Je vous dis Tout le monde peut prêcher la parole sur les réseaux Tout le monde peut faire ça Je vous dis Voyez Mais aujourd'hui, gardez l'évangile Gardez la, les cinq commandements du Seigneur Gardez la parole de Jésus Ne pas tromper sa femme Ne pas draguer les femmes Ne pas voler Ne pas mentir Ne pas se masturber Ne pas aller dire des gros mots Ne pas aller voler Ne pas aller tricher Ne pas être assis. Ça là ça, là, c'est là, là où ça coince. C'est là où ça coince. Là, là, c'est là que beaucoup, ça, chez beaucoup de chrétiens, ça coince. Pourquoi Parce qu'ils refusent que Jésus entre dans leur cœur. Ils refusent. Ils ne veulent pas. Ceux qui veulent, c'est quoi C'est aller à l'église. Ceux qui veulent, c'est quoi Être acclamé. Ceux qui veulent, c'est quoi Être bien vu des hommes. Je vous dis la vérité. Mais très peu refusent d'être bien vu de Jésus. Très peu. Oh là là. Quand le Seigneur m'a touché, frère, c'est lui que j'ai rencontré. Je n'ai pas rencontré l'Église. Quand en Guadeloupe là-bas, au fin fond là-bas, en... frère, sa sainteté est tombée sur moi, frère. Je vous dis la vérité. Sa, la sainteté de Yeshua, je vous dis. Quand la sainteté de Yeshua touche ton cœur, frère, tu tombes amoureux de Jésus. Tu tombes amoureuse de Jésus. C'est-à-dire que tu le rencontres, lui. Et tu ne rencontres pas une église, tu ne rencontres pas un système. Tu rencontres le créateur, frère, et tu marches avec le créateur. Tu n'as pas peur de perdre des, des, des, des, des amis, de perdre des gens, de perdre ta famille. En fait, tout ça là, c'est... En fait, en fait, oh là là, je vous dis, Et c'est là où beaucoup de chrétiens ne veulent pas perdre leur famille, ne veulent pas perdre leurs amis, ne sont pas prêts à perdre, parce qu'en en fait, ils n'ont pas rencontré Jésus. Quand tu rencontres Jésus, frère... Je vous dis, il te rend aveugle Et comme Paul là, il te ferme les yeux là, Après, hop, oh, il t'ouvre les yeux Et tu vois briller sa gloire, son amour Sa puissance, sa parole Et tu le suis, tu le suivras Partout où il va t'emmener mes amis Je vous dis Parce que tu marches Avec le royaume des cieux Parce que tu marches avec le ciel Tu marches avec la vie Tu marches avec la résurrection Et là où tu vas passer Les morts vont se réveiller frère Là où tu vas passer, les captifs seront libérés. Là où tu vas passer, des âmes se convertiront. En fait, tu vas transmettre la vie. Là où tu vas passer, la vie va prendre. Mes amis, il y aura des mariages. Oh là là. Des hommes et des femmes vont se, vont se marier. Vont laisser le concubinage. Oh là, là. Ils vont décider d'abandonner le péché. Parce que tu vas transporter la vie. Pourquoi Parce que tu as décidé de suivre le Seigneur, de mettre en pratique sa parole. De ce fait, les œuvres de Yeshua vont t'accompagner. Kaita, tu comprends Dans ta ville, il y aura des bouleversements. Dans ton travail, il y aura le feu. Dans ton foyer, il y aura le feu. La puissance de Jésus. Kolinama. Jésus. Malgré tes défauts, mon frère, tu es sa fille. Tu es son fils. De ce fait, tu dois garder sa parole. Agir sur la parole de Jésus Travailler sur la parole de Jésus Alléluia Mes amis Je vous dis la vérité Tu vas transporter la vie Et pour transporter la vie de Jésus Tu vas passer par des souffrances Tu vas passer par le rejet Tu vas passer par les calomnies Tu vas passer par les mensonges On va te traiter de tous les noms de tous les frères, de tous les noms Mais laisse-moi te dire frère si tu n'es pas dans le péché frère ma soeur Je te dis la vérité La gloire de, du Seigneur Va resplendir Sur ta vie Et tu porteras Les fruits de l'esprit Les fruits de Jésus Pourquoi Parce que tu suis sa parole Parce que tu as décidé de garder Son évangile coûte que coûte Malgré ton jeune âge Waouh Mes amis Marc 836 que servira-t-il à un homme, à un être humain de gagner tout le monde s'il perdait son âme Ou que donnera l'être humain en échange de son âme Car celui qui aura honte, qui aura eu honte de moi et de mes paroles, oh, on est dans un temps où beaucoup ont honte du Seigneur. Ils ont honte des paroles du Seigneur. Ils ont honte de lui. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas prendre position pour lui. Ils ont honte. Ils ont peur de parler. Ils ont peur de prêcher la vérité Ils ont peur de dire ça c'est le péché Ils ont peur Ils ont honte plutôt Honte Et c'est écrit hein? Car celui qui aura, honte, qui aura eu honte de moi Et de mes paroles Dans cette génération adultère Et pécheresse Ça c'est pas moi qui le dit hein? C'est Jésus là qui dénonce le monde là. Il dit que ce monde est quoi Une génération adultère et pécheresse Donc quand on dénonce le péché C'est l'esprit en nous qui nous pousse à dénoncer, dénoncer le péché et c'est le Seigneur qui le dit ici. « Le Fils d'humain aura, aura aussi honte de lui quand il viendra environné de la gloire de son Père avec les saints. » Donc, si tu as honte de Jésus, si on a honte de Jésus, mes amis, il aura honte aussi de nous. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, on n'est pas propre au royaume si on a honte de la parole du Seigneur. Beaucoup de chrétiens n'arrivent pas à prendre position pour, le, pour la vérité, mes amis. Je vous dis, ils voient le péché, ils vont dire « Non, je ne veux pas dire. » Ils voient le mal, non je ne vais pas dire Ils voient, frère, le Seigneur dit de prêcher la parole Oh Seigneur, j vous savez Seigneur Ils vont trouver tous les épithètes Frère, on doit revenir si tu es chrétien Chrétien, ce n'est pas de nom Chrétien, c'est de vie Chrétien, c'est vivre la, dans la souffrance vivre le rejet Un chrétien qui ne vit pas le rejet Tu dois revoir ta foi, mon ami Si tu ne vis pas le rejet, il faut que tu revoies ta foi Ah oui, tu me diras, qu'est-ce qu'il raconte un chrétien qui est aimé de tout le monde Un chrétien qu'on applaudit Mon ami, tu dois revoir ta foi Voilà pourquoi le Seigneur Mon ami, il veut nous conduire Dans les sentiers de la justice Les sentiers de, de, de, de, de la vérité Mes amis Voyez Parce qu'il revient chercher une église Sans tâches, sans rides Mon ami, pure, sainte Nettoyée, purifiée Une église qui s'est se, qui repentie une église qui se repent tous les jours mes amis. Voilà l'église que Jésus va revenir chercher, une église sans péché. Une église qui qui prie que le ciel lui pardonne ses péchés, une église qui reconnaît ses péchés. Aujourd'hui très peu reconnaissent leurs péchés. Beaucoup aujourd'hui cachent leurs péchés et ne veulent pas exposer leurs péchés, ne veulent pas avouer leurs péchés, ils vont maquiller ça, ils vont dénoncer les autres. Beaucoup pêchent, ils vont dénoncer les autres. C'est les autres, mon ami, il jette la faute sur les autres Alors que le Seigneur voit Je vous dis la vérité La parole dit qu'il n'y a rien de caché Qui ne soit révélé Tout est révélé mes amis C'est qu'une histoire de temps Tu comprends Tu as trompé ta femme, personne ne le sait Le temps va le révéler Oh là là, Seigneur, c'est terrible cette affaire Tu as trompé ton mari, le temps va le révéler Tu as volé hier, le temps va le révéler En fait, rien va rester caché tu, tu, tu vis dans le mensonge Le temps va le révéler Tu vois Le Seigneur il est, il est patient envers le monde Patient envers, envers nous Vous comprenez C'est terrible frères et sœurs Il revient chercher une église sans tâche Une église pure Une église sainte Une église qui met en pratique sa parole Pas une église qui est froide pas une église qui a honte, pas une église qui, oh, une fois le péché, une fois on sort, une fois le péché. Mon ami, ce n'est pas cette église que Jésus va venir chercher. Non, non, non, non, non. Une église qui vit dans le mensonge. Voilà le un des fléaux. Un des fléaux, frère, qui frappe la terre. Tu vois? Le mensonge. et oui. Le mensonge. C'est un fléau. Qui est en train de frapper notre chrétienté de plein fouet. Le mensonge. Beaucoup vivent dans le mensonge. Au oh, Seigneur Yeshua, beaucoup pratiquent, c'est pas qu'ils qu ont menti, beaucoup pratiquent le mensonge. voyez Mensonge sur mensonge, menti si menti. Voilà, voilà notre chrétienté 2022. 2021, 2020 plus le temps passe, plus le péché mes amis est en train de frapper le monde, frapper même dans l'église aussi mes amis beaucoup tombent dans le péché et pratiquent le péché ils ne se soucient plus de sauver leurs âmes, ils se soucient de quoi de faire le ministère Ils se soucient quoi D'être bien vus des uns des autres Ils ne se soucient plus de ce qui est plus important Leurs âmes, nos âmes Ils se soucient plus à savoir Ils sont quoi Prophète, docteur, mon ami Hans, voilà, voilà de quoi Beaucoup se soucient C'est terrible frères et sœurs Voilà pourquoi Faut pas m'appeler tel ministre Frère, appelle-moi frère Hervé Ou même pas, appelle-moi Hervé si tu veux faut pas même mettre sur un piédestal. Comme je vous dis. faut, faut pas même mettre sur un piédestal. Appelle-moi Hervé si tu veux même. Il faut arrêter de venir faire la courbette. Oui, mon frère, euh, euh, euh. appelle-moi euh, appelle Hervé. D'accord Je ne vais pas te manger. Appelle-moi Hervé, mes amis. Alléluia. Vous voyez Parce que ben le respect, en fait, la, la, la gloire revient à Jésus. Et on doit se respecter les uns mutuellement aussi. Mais la gloire revient à Elohim. Oh, laikata. Elohim, le roi des rois, frère. Alléluia. Le Elohim d'Israël, le Dieu d'Israël, le Dieu puissant, frère. La gloire doit le revenir. L'honneur doit le revenir. Les acclamations doivent le revenir. À Yeshua. Kaitamamabika. Voilà la gloire véritable. Elle revient à Jésus. Quelle gloire de vous nous tirer, frère, de, de, de, de l'œuvre. De, de, de, de, des chants qu'on peut recevoir Des fois qu'on a Frère la gloire le revient Je vous dis voilà papa pourquoi je te donne toute la gloire ce soir papa Tout l'honneur et la gloire Si les hommes sont touchés papa c'est ta gloire Si les hommes sont touchés papa se convertissent C'est pour ta gloire S'ils se prennent leur baptême ils se marient c'est pour ta gloire S'ils veulent leur baptême c'est pour ta gloire Père c'est toute la gloire pour toi Seigneur Car nous sommes papa des instruments inutiles, Des serviteurs inutiles ah, Voilà le message mes amis et je sais de quoi je parle, ça c'est mon cœur à moi et mon Yeshua de Nazareth, mes amis. Vous comprenez Parce qu'on peut prêcher des choses, mais dans son cœur on pense autre chose. Chacun connaît son cœur, mes amis. On peut dire des choses, mais chacun connaît son cœur. Alléluia Et c'est là où le Seigneur regarde, c'est au cœur. La parole dit qu'ils sont les cœurs et les reins. On ne peut pas le tromper. Tu peux me tromper, mais tu ne peux pas tromper l'Esprit de Jésus. Mes amis, c'est effroyable, c'est terrifiant. Vous voyez? Et nous sommes dans un temps où le Seigneur dit à son peuple de sortir du milieu du système religieux, de sortir du péché. Sors du péché, frères et sœurs. Sors de l'adultère. Sors du divorce. Sors des avortements. Sors des, des, des films pornographiques. Sors du mensonge. Mon ami, si tu ne te reprends pas et que tu meurs ainsi, c'est le feu qui t'attend. C'est l'enfer qui t'attend, mes amis. Voilà aujourd'hui notre chrétienté. Beaucoup, se, leur, leur, leur préoccupation c'est quoi L'œuvre, l'œuvre. Mon ami, comment on peut faire bâtir l'œuvre sur le péché, mes amis Comment on peut vouloir faire l'œuvre étant dans le péché Bâtir l'œuvre du Seigneur sur le mal. Mais mon ami, ça va s'écrouler. Aucune œuvre qui est bâtie sur le péché ne va perdurer. Ça va s'écrouler. Et ça va se voir en plus, c'est ça le pire. Ça se, ça se verra parce que ben, les enfants de Jésus ont l'Esprit. Et nous sommes dans un temps Mon ami, faut, faut pas, je vous dis Il faut, il, il faut suivre Jésus hein? Ah oui Il faut suivre l'agneau Il faut s'attacher à l'agneau Et on a vu Jean-Baptiste Quand il avait quelques disciples L'agneau passait Il a envoyé les disciples l'agneau C'est l'agneau qu'il faut suivre Je vous dis la vérité L'agneau Alléluia frères et sœurs Et non l'inverse Il faut suivre l'agneau immolé Waouh 2 Corinthiens 6, 17, il dit quoi C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Tu dois te séparer des mauvaises compagnies, te séparer du péché, mes amis. Tu as vu le péché Le péché règne, tu dois te séparer. Tu dois quitter les églises où le péché règne. C'est une, une réalité, mes amis. Beaucoup diront oh, non, mais il ne faut, faut pas quitter son assemblée. Qu...". Ce n'est pas ce que le Seigneur dit là, ce n'est pas ce que ça veut dire. Là on parle de la communion On parle pas du bâtiment On parle de la communion fraternelle Qu'un chrétien doit communier avec des frères et sœurs On ne t'a jamais demandé de rester dans, un, dans, dans, dans une église Où il y a le péché mes amis Ce n'est pas possible Vous comprenez Alléluia Sortez du milieu d'eux Et séparez-vous dit le Seigneur Frère, c'est un temps où il faut se séparer du péché se séparer des mauvaises compagnies Afin d'être sauvés frères et sœurs Ne touchez pas ce qui est impur Et je vous recevrai avec bonté Voyez Et je serai pour vous un père Et vous serez pour moi des fils et des filles Dit le Seigneur tout puissant Mes amis Terrible ce, ce passage Voyez Suive l'agneau Suive la lumière Mes amis, se repentir tous les jours Confesser aux uns aux autres Tes péchés Aujourd'hui On pense que les péchés faut... C'est seulement les, les, les En fait, frère, tous les chrétiens Doivent confesser leurs péchés, mes amis Tous les chrétiens Et ce n'est pas une honte de confesser son péché Vous comprenez Voyez il faut confesser son péché. Pourquoi Pour être sauvé, pour être pardonné par le Seigneur. Tu, tu comprends Tu as trompé ton mari, il faut le confesser. Je ne dis pas, oh, je vais le dire au, au Seigneur seulement. Mon mari, je ne vais pas le dire. Mon ami, il faut, le dire à la, il faut le dire aux frères et sœurs. Ah oui Il y a des péchés là, ce n'est pas des péchés, il faut dire au Seigneur seulement. Hein. Il y a des péchés là, il faut l'exposer. Tu comprends mais aujourd'hui, beaucoup ne veulent pas exposer leur péché. Pourquoi Parce que ben. On, ah, oh là là Qu'est-ce qu'on va penser de moi Qu'est-ce qu'on va dire de moi Qu'est-ce que. Qu'est-ce que mon ami Frère, voilà pourquoi avant d'aller tomber dans le péché, quoique on n'est pas, pas parfait, mais je crois que le saint quand même est mort sur la croix pour nous sauver. Et la parole nous dit aussi que celui qui est debout prenne garde de tomber. C'est-à-dire qu'il ne faut pas être orgueilleux et dire, ah oh, moi je ne suis pas tombé dans le péché. Ah oh, moi je ne me masturbe pas, oh, moi je ne trouve pas ma femme, oh, moi je ne mens pas, oh, moi je ne veux pas. Frère, il ne faut pas prendre ça d'une manière hautaine. Hein? Seigneur, merci pour ta grâce. En fait, il faut s'humilier. Parce que c'est par grâce qu'on ne trompe pas nos femmes. C'est par grâce qu'on ne ment pas. C'est par grâce qu'on ne dit pas de gros mots. C'est par grâce qu'on ne triche pas. C'est par grâce qu'on qu se repent. Tu comprends Lorsqu'on peut pécher. C'est par grâce, mes amis, c'est tout. Tout n'est que grâce. Alléluia. Alléluia, frère et c'est magnifique. Le Seigneur est magnifique Tu comprends C'est terrible On doit, comment dire, s'humilier Et dire Seigneur, c'est pas Voilà, on dénonce le péché frère Mais on veille Frère, quand on dénonce le péché Beaucoup pensent que c'est Frère, c'est le Seigneur qui parle hein. C'est pas nous hein, qui sommes là À taper sur les gens Frère, le pé... Frère, c'est le Seigneur Tu comprends Et c'est par grâce que nous-mêmes On se bat, nous autres Qu'on se bat, nous chrétiens Plutôt je dirais Qu'on se bat pour ne pas pratiquer le péché, frère. Parce qu'on peut pas parler de Jésus sans dénoncer le péché. C'est pas possible. On peut pas parler de Jésus sans dénoncer le mal. C'est impossible, mes amis. Parce que Jésus égale sainteté. Donc, qui dit sainteté, qui dit aussi, bah, on doit dénoncer ce qui est mal aussi. Vous comprenez? Alléluia! Ce n'est pas un temps. Il faut chercher une église. Je vais prier avec qui? Je vais chercher. On a mis ça un temps. Il faut, faut s'examiner On doit examiner notre cœur. Vous comprenez Se battre pour être enlevé Parce que la trompette doit retentir La trompette doit sonner On ne sait pas quand Mais les jours approchent frère Voilà pourquoi frère des fois il faut s'asseoir et dire Seigneur sauve moi papa Sauve moi papa Je vous dis la vérité sauve moi Voyez Alléluia voilà pourquoi il faut un temps où il faut sortir de la foule. On voit le Seigneur, souvent, il sortait de la foule. Il était sur les montagnes. Il n'était pas en train de faire l'œuvre, l'œuvre, l'œuvre. Voilà pourquoi nous autres, voilà, on n'est pas tout le temps. Parce que les gens demandent, oui, mais votre église, elle est où Ce n'est pas tout le temps qu'on fait des programmes. Ce n'est pas tout le temps. Il y a un temps, on fait, il y a un temps, on, se, on est caché. On fait autre chose. On se laisse conduire par le Seigneur. Vous comprenez On fait les émissions comme ce soir. On va évangéliser. On est là dans les coulisses à, à aider les, à, prêcher, à prêcher aux gens. Ici et là, prendre des soins des gens aussi. Ici et là, bâtir aussi. Vous comprenez Alléluia Et lorsqu'on le Seigneur nous fait faire l'œuvre, les choses se manifestent. La vie se manifeste. Vous comprenez Mais on ne court pas après ces choses. On ne doit pas courir après ces choses. Alléluia Quand il dit « Ah, on fait Ah !» Et il sait pourquoi il dit de faire un programme. Il sait. Il sait qu'il veut sauver. Il sait qu'il va toucher en ce jour. Alléluia, frères et sœurs vous comprenez À quoi bon faire des choses, il n'y a pas Jésus À quoi bon. Mon ami, ça, je vous dis, c'est terrible. Je vous dis la vérité, on peut parler, parler, mais s'il y a le péché, le Seigneur le voit. Ah oui. Tu vois Donc je préfère que vous mieux être bien vu du Seigneur. Voilà. Faire ce qu'il nous demande au temps convenable. Vous voyez Parce que je ne vais pas aller faire l'œuvre, l'œuvre, l'œuvre, l'œuvre. Il m'a rien dit de faire. Frère, il faut attendre. J'attends son feu vert. Ah oui. Parce que qui veut pas parler du Seigneur on, est, on, est des, on, veut, on veut parler du Seigneur, vous voyez Mais on ne veut pas faire pour faire, vous voyez Donc s'il y a un programme, il nous demande de faire un programme, on va le faire. Comme il y a deux mois ou trois mois, on a fait un programme, c'est parce que le Seigneur, il a confirmé. Je, voilà, je ne, veux pas, je ne voulais pas faire de programme parce qu'il m'a pas dit de faire de programme. Donc quand, il a, quand il, a, il a dit, il a pourvu, il a pourvu, il a fait, il a touché tout ça, frère. Et c'est magnifique. Vous comprenez voilà pourquoi on doit vivre la communion fraternelle, simplement comme la parole nous le dit. Tu vois Alléluia Et le Corona là frère, le Corona là, le Seigneur envoie le, a permis le Corona, c'est pour nous parler aussi aux chrétiens. Parler aussi aux chrétiens afin que les chrétiens puissent retrouver leur intimité avec Jésus. Parce que beaucoup de chrétiens avaient mis le Seigneur de côté et c'était leur système religieux. Oh mon église, oh mon église les gens s'habillaient tous les dimanches à l'église, avec le péché, mes amis, le péché. Et, et, et, et jusqu'aujourd'hui, les gens, beaucoup de chrétiens, sont attachés à leur bâtiment. Bâtiment d'église, ça s'appelle le système. Je vous dis, très peu de chrétiens, je vous dis, ils sont prêts à passer autre chose. Quand le Seigneur dit de passer à autre chose, ils ne veulent pas passer à autre chose. Ils veulent rester statiques. Et quand on reste statique, eh ben, on meurt, frères et sœurs. Voyez Voyez je vous dis la vérité. Parfois, on repense à l'année 2019, on a fait des programmes tous les week-ends. Frère, c'était une, une folie du Seigneur, ça, magnifique. <rire> tous les samedis, programme, programme, programme. Frère, là, il y a des chants qu'on a postés sur, sur une cloud, vous pouvez écouter. Des chants, des, en fait, c'est des chants terribles. Et ça nous rappelle ces moments merveilleux. Frère, mais on ne peut pas se dire, bon, on va refaire tout ça pour refaire pareil. Non, on a fait ça, maintenant, on attend que le Seigneur fasse autre chose. Parce que moi, personnellement, ça c'est moi, j'aime vivre de nouvelles choses. J'aime pas vivre les mêmes choses pareillement, tout ça. Frère, j'aime pas être statique. J'aime pas être dans, quelque part figé par. Frère, je vais, vais m'ennuyer. <rire> j'aime vivre les choses nouvelles avec le Seigneur, expérimenter des choses, tout ça. Le, la mission. Voilà, il dit fait une émission, il était difficile. Si, Fais un chant, chante. Frère, c'est merveilleux. Et je suis pas statique quelque part, figé quelque part. Non, non, non. Je, en fait, je veux être en mouvement. Nous désirons, on doit désirer être en mouvement, frères et sœurs Pour ne pas bâtir une religion, bâtir quelque chose, euh, frères et sœurs Voilà, et, et en, fait, parce en fait, il faut qu'il y ait la vie Voyez, la vie Tu vois, tu vois Alléluia Le Seigneur ne m'a pas demandé de bâtir une église bâtir, Si vous frère, fois je, je, je, je, je l'ai dit Si on voulait bâtir une église On bâtissait une église tous les samedis, réglise, église, église, non, non, non, non, non, non. Tous les dimanches, église, église, non, non, non, non, non, non. non. C'est parce que le Seigneur nous demande, tu vois, de faire. Tu vois? Alléluia! Il veut qu'on soit en mouvement. Il veut qu'on soit dans la communion et qu'on soit utile entre ses mains, frères et sœurs. Vous comprenez? Alléluia! Dans la sainteté, frères et sœurs. Dans la vérité. Dans l'honnêteté, frères et sœurs. Vous comprenez? Alléluia! Parce que, frère, le fait de, comment dire, si on désirait tout le temps que la, que la foule fait des programmes, alors que le Seigneur ne nous a pas dit de faire des programmes, on fait des programmes, la foule elle, elle nous acclame, il nous acclame, frère, c'est la foule, des fois. c'est souvent la foule qui nous perd, hein, je vous dis. La foule, elle est dangereuse, la foule, ils ne vont pas te dire la vérité. La foule, là, ils sont là pour t'encenser, tout t'élever. oh badati, mais va voir qui va, prendre la, qui va prendre position pour la vérité ici, mes amis, très peu, très peu. Voilà pourquoi la foule, là, le Seigneur lui-même, il ne se fiait pas à eux. Parce qu'il savait qu'est-ce qui était en eux. Frère, on ne doit pas se fier à la foule. Même si la foule vient, quand on fait des programmes, etc. On, on, on, on, quand je parle de la foule, je ne vous dis pas que vous êtes des foules. Des foules hein. Quand je parle de la foule, c'est les gens, plutôt. Parce qu'il y a des enfants du Seigneur partout. On ne sait pas qui est foule, qui est... Voilà, il faut bien comprendre. Parce que là, il y en a qui vont dire, hey, mais, mais il me traite de foule, là, le gars. Hein, il me traite de foule, de foule, là. Non, non, non. Je ne je dirais plus... Le fait d'être avec les frères et sœurs ici, voilà, je ne plus frères et sœurs, parce que le seul, seul le Seigneur connaît qui sont ses enfants. Alléluia Pour ramener l'équilibre, pour ne pas qu'on pense que je dis que vous êtes la foule. Je ne suis pas la foule, je, mon langage était plus par rapport à être environné de, de frères et sœurs, etc. Oh frère, frère, frère, ma sœur, frère, oh frère. Voilà, c'est plus à ce niveau-là. Et parmi ces personnes, beaucoup ne te... En fait, c'est souvent les, les frères et sœurs qui peuvent te faire tomber. Ils vont te donner des belles paroles. Ils vont te dire tu es, es, es, es, es une prophétesse, tu es un prophète, tu chantes bien. Et ces paroles, frères et sœurs, je, je te dis la vérité si tu ne fais pas attention, ces paroles-là vont te faire gonfler. Ces paroles vont te faire prendre le melon, prendre la grosse tête, frères et sœurs. Et tu vas croire que tu es devenu quelqu'un d'extraordinaire alors que tu es un cœur qui bat comme tout le monde. Si ton cœur s'arrête, tu meurs. Voilà pourquoi le Seigneur, eh bien, frère, il ne faut pas s'attacher à l'œuvre. Vous comprenez Il ne faut pas s'attacher à l'œuvre, il faut s'attacher à Jésus. Vous comprenez Même si dans l'œuvre que tu fais pour le Seigneur, il y a des choses qui se produisent, des miracles, tout ça, des conversions, toutes ces choses. Frère, il ne faut pas s'attacher à ça. On doit s'attacher au Seigneur, s'attacher à la vérité. Parce que beaucoup de chrétiens, malheureusement, qu'est-ce qu'ils vont faire Ils vont voir le Seigneur, euh, les utiliser... Le Seigneur leur donne des songes, des rêves, voilà, ils vont prier pour les malades, ils vont guérir. Ils peuvent commencer à, à, à comment dire, je vous dis c'est terrible, ils vont commencer à faire quoi À vivre dans la légèreté, pratiquer le péché, et ils vont dire, ben, comme il y a les dons, comme il y a la grâce, comme il y a tout ça, eh ben, le Seigneur, il, il comprend quoi, mon péché, quoi. Je vous dis, je, je vous dis, il y a des chrétiens dans cet état, et ils vont se masturber. Ils vont aller pratiquer le péché. Ils vont aller mentir. Ils vont aller voler. Ils vont aller pratiquer toutes sortes de choses. Et ils vont quand même prêcher la parole. Ils vont quand même faire l'œuvre du Seigneur, mes amis. Je vous dis la vérité. Pensant que le Seigneur, eh ben, voilà, ça va aller, quoi. Frère, je vous dis, le péché est dangereux. Le péché est une maladie. Le péché est un poison, frères et sœurs. Je vous dis la vérité. C'est un poison. Je vous dis, comme un, il y a quelques semaines là, il y a quelques jours, il y a un, il y a voilà, il y a un collègue à moi qui est venu dans, mon, dans, dans ma boîte là où voilà, on fait nos affaires, il est venu tout ça, il y avait mon frère Ulrich qui était là avec moi, et euh, <rire> il vient comme ça, voilà, il est venu il est venu manger, et du coup, qu'est-ce qu'il nous dit Et euh, je parlais avec un client, et le client dit quoi le client me dit quelque chose je sais plus comment ça s'est passé J'oublie la phrase Enfin je, voilà vois un peu Et du coup euh, Mon collègue dit Ah attention C'est un homme de parole lui hein. Attention C'est un homme de parole Et, euh, et mon frère lui, lui était là Et en fait c'est pour dire en fait que Quand tu es au travail avec tes collègues frère C'est tes collègues qui vont savoir qui tu es Imaginez-vous il arrive comme ça mon, mon collègue Et je dis en tout cas, un client Il dit Ah Hervé non f... Lui bon c'est compliqué Il... C'est compliqué lui, hein. il va te mentir, il va... Attention, lui il est dangereux. Imaginez-vous, quel témoignage devant mon frère Ulrich C'est terrible, frère. Tu vois, tu vois ce que je veux dire Donc en fait, c'est tes collègues, tes, tes gens avec qui tu marches tous les jours, que tu es 24 sur 24, c'est eux là qui pourront dire si tu es chrétien ou pas chrétien, c'est eux qui vont te, qui vont, qui vont parler. Et à la fin, je dis à à oh, mon frère Ulrich, oh là imagine-toi, imagine j'étais un pi, dans les coulisses, tout ça. Mais en fait, là, j'étais démasqué. On était choqués. Frère, donc c'est pour dire en fait que c'est dans les coulisses là, Dans la vie de tous les jours C'est dans ces temps là en fait que Les gens avec qui tu marches eux qui pourront dire Si es chrétien ou pas Tu comprends C'est pas les gens des églises là, ils te voient seulement à l'église deux heures <rire> Ils savent pas qui tu es vraiment C'est ton mari là, c'est ta femme là Qui va savoir qui tu es, tu comprends C'est terrible frère et soeur Vous comprenez C'est pas l'église qu'on... Je vous dis Je, je, je, je, je, je crois que cette, cette parole est terrible là quand même c'est ton mari là, c'est ta femme là qui va savoir qui tu es Devant les gens tu peux paraître chrétien, saint, tout ça, sainte. Mais mon ami, ta femme c'est qui tu es, ton mari c'est qui tu es Tes collègues savent qui tu es mon ami, ils savent <rire> Je vous dis Vous, vous comprenez Donc frères et sœurs, il faut craindre le Seigneur partout Il ne faut pas jouer de rôle, il ne faut pas jouer de double jeu, double langage Tu comprends Dernièrement dans mon travail, il y a, il y a une collègue. J'ai dit à, en parlant, je, je prêchais la parole à, je crois à mes collègues, et je disais à une, à une collègue, euh, euh, qu'est-ce que tu m'as déjà entendu dire un gros mot ici là Elle a dit, euh, ah ben non. Frère, je vous dis. Et ça, en fait, ça, ça, ça témoigne de Jésus, frère et sœurs. Parce que dans le milieu, le milieu du travail, il y a beaucoup de religions. Et si tu vis Jésus véritablement Jésus, en fait, il va, il va se démarquer de tout ce monde Tous les religieux là, mes amis Tous les dieux que les gens prient Parce qu'il y a un seul Dieu Et tous les hommes de la terre devraient le prier Pareillement Ce n'est pas normal qu'il y ait un seul créateur, un seul Dieu Et que tous les hommes prient différemment Ce n'est pas cohérent il y, a une, il y a une incohérence quelque part, mes amis Vous voyez Donc on ne voit pas là que la religion a tromper les hommes La religion vient du diable La religion a été créée par l'homme Inspirée par le diable Pour nous diviser, nous séparer du Seigneur mes amis Voilà pourquoi la Bible dit que Jésus, on doit l'adorer en esprit et en vérité Pas dans une église, pas quelque part En esprit et en vérité Voilà les vrais adorateurs Que le Seigneur recherche Des hommes et des femmes qui l'adorent En esprit et en vérité Tu comprends? Et tout la, toute la terre devrait l'adorer en esprit, en vérité, parce que c'est lui qui nous a créés. Tu comprends? Et sa parole, c'est la Bible. Et l'histoire témoigne de son nom, avant, après Jésus. Il est le chemin, la vérité et la vie. C'est lui qu'il faut adorer. C'est lui qu'il faut élever. C'est Jésus. Avec Jésus, tu ne pourras plus mentir, mon ami. Avec Jésus, tu ne pourras plus dire des gros mots. Avec Jésus, tu ne pourras plus aller frauder les trains. Avec Jésus, tu ne seras plus raciste. Tu vas aimer ton projet comme toi-même. Voilà pourquoi l'autre fois je disais que même si c'est un Antillais, qui comme moi, mon compatriote, une compatriote, quelqu'un de mon peuple, qui pratique le péché, qui ne veut pas sortir du péché, qui veut me faire boire le. Je vais la dénoncer. Entier ou pas Antillais, mon ami. Guadeloupéen ou pas Guadeloupéen, en dénoncer. Tu comprenais? pour prendre position pour la Bible parce que la, la Bible n'a pas de couleur la Bible n'a pas de culture la Bible c'est le royaume des cieux la Bible c'est la pensée du créateur tu comprends vous comprenez c'est comme s'il y a deux devant moi un arabe et un antillais il y a l'antillais qui a commis un péché et l'arabe c'est pas, pas méchant voilà, je dis arabe c'est pas rassuré, c'est pas méchant et, et, et le maghrébin, si vous voulez, mag, le maghrébin, pour être plus propre, soutenu au langage, le ma maghrébin et l'antillais. Il y a un maghrébin, un antillais. L'antillais a trompé sa femme. Tu comprends Tu comprends Et le maghrébin, l'antillais dit, non, oh, c'est le maghrébin patatique qui a fait si. L'antillais, je vais te dénoncer si je sais que Je vais te dénoncer. Je ne vais pas regarder la couleur de l'arabe, le, le maghrébin ou quoi. Je vais te dénoncer, toi qui es antillais. Pourquoi parce que c'est la bible on prend position pour la bible tu comprends je dirais même pas ce par rapport à l'adultère je dirais plus par rapport je n'ai pas pris un exemple je n'ai pas pris un bon exemple mais je prends un autre exemple par exemple le maghrébin et l'antillais l'antillais a menti sur le maghrébin écoutez hein. le maghrébin l'antillais a menti sur le maghrébin et j'arrive à, à savoir la vérité frère et je, je vois que c'est le maghrébin qui est innocent à travers ce que les, les témoignages etc et l'antillais, c'est lui qui est coupable L'antillais là, je vais te dénoncer mon ami Je ne vais pas dire non comme c'est un antillais je vais, pas, je vais cacher, je vais laisser Je vais, je vais dénoncer le maghrébin mais Je sais qu'il est innocent mais je vais dénoncer le mag... Non, non, non, non Je vais dénoncer l'antillais mon ami Pourquoi Parce qu'on prend position pour la Bible Et c'est aussi ça sauver son âme C'est aussi ça hein, sauver son âme C'est ça aussi Vous comprenez Donc l'antillais là, je vais te dénoncer Vous voyez c'est cet exemple Parce que ben, c'est la Bible qui est au milieu il n'y a pas oui, euh, on va regarder d'abord la couleur des yeux de, de l'autre et après on voit la Bible Non, c'est la Bible en premier et après on, on, on, on gère les choses, vous comprenez C'est la Bible qui doit nous gérer, c'est la Bible qui prend, qui, qui doit régner parmi nous, vous comprenez Alléluia, ce n'est pas les couleurs de peau, patati, patata, frère Et dans la chrétienté, il y a énormément de, comment ça s'appelle de, ça, en fait, ça règne dans la chrétienté cette affaire-là, mon ami De couleur, de peau de, de, on, va, on va plus défendre tel peuple telle, telle couleur, telle patati Et mon ami, ça c'est le mal Ça c'est le péché, ça, mes amis Tu vous comprenez Ah oui Dans une église locale Dans un assemblée locale On doit voir blanc, arabe, chinois, antillais On doit voir toutes les nationalités Si tu vois qu'il y a un seul, un seul peuple mon ami, ce n'est pas biblique ça, mes amis. Parce que quand on voit la parole, elle était composée de quoi Il y avait des. Il y avait des quand les, le Seigneur choisit ce peuple juif pour les Juifs parler du Seigneur, il y avait beaucoup de peuples touchés. Vous comprenez Beaucoup de peuples touchés. Vous voyez Le Seigneur n'est pas pour seulement un peuple. Il n'est pas que pour les Antilles. Il est pour tous les peuples, mes amis. Alléluia. Donc, ne croyez pas que nous sommes. On n'aime pas les autres peuples parce qu'on prêche souvent en mission aux Antilles. En fait, c'est un temps où le Seigneur permet ces choses et après, il nous amènera. C'est comme la parole. Ça commence à Jérusalem et après, c'est parti aux extrémités de la terre. En fait, ça, ça grandit. Donc, il faut toujours commencer quelque part et après, les choses prennent de l'ampleur. Le Seigneur nous envoie ici, ici et là, dans, dans, vers les autres nations. Mais il faut commencer quelque part, être fidèle quelque part. Parce que la parole dit quoi Il faut être fidèle dans les petites choses et de ne pas mépriser les faibles commencements. Donc, quand tu es fidèle quelque part, le Seigneur va t'ouvrir d'autres portes Parce que tu as été fidèle dans les petites choses qu'il t'a donné mes amis Alléluia donc on coupe pas partout dans le monde tout ça on est en Tille, on a commencé là-bas et le Seigneur nous conduira ici et là au fur et à mesure vous comprenez parce que c'est EVDN évangélisation des nations la vision c'est la parole en fait c'est la parole Alléluia donc euh, voilà on, on vous aime tous voilà et quand on prêche la parole aussi, quand on va en mission pour les Antilles, aux Antilles eh ben ça touche aussi ben, ceux qui sont là-bas, qui entendent, qui parlent créole, ça touche, en fait l'évangile touche tout le monde, vous comprenez Et on prêche là ce soir pour tout le monde, vous voyez Mais quand on va en mission, ben, c'est vrai qu'on va en mission peut-être pour les Antilles, etc. Voilà, mais là on prêche, ben là c'est pour toutes les nations. Alléluia Donc frère et soeur, soyez bénis, bonne soirée à tout le monde, que bon Dieu bénissez soyez fortifiés, forts en Yeshua, et euh, soyez bénis, soyez encouragés, on va laisser passer un petit chant, après ce, ce partage, soyez bénis, à bientôt, voilà ce, cette petite pensée. Battons-nous, frères, on doit être des guerriers pour la vérité, guerriers pour la sainteté, frère, au nom puissant de Yeshua. Bonne soirée, à bientôt, frère et sœurs.